Dernière chance, présentation des invités. Puisqu'il n'y en a pas, période de questions. Député de Nepean Carlton, joyeux Noël et merci du parti que vous avez eu euh, euh, hier. Ma question est à la présidente du Conseil du Trésor. Selon la vérificatrice générale, il y a eu 280, 260 millions de dollars en frais inadmissibles, et les contribuables doivent toujours payer 80 millions de dollars. C'est inacceptable. L'argent doit être retourné à la présidente du Conseil du Trésor. Est-ce que les, les libéraux vont garantir que toutes les sommes seront repayées d'ici le 31 décembre, avant la fin de l'année? Président du Conseil du Trésor, euh, ministre du, de la Croissance économique et, et du Développement, euh, je suis ravi de répondre encore une fois euh, sur ce dossier. Et Les faits sont que les CIRE euh, ont vu qu'il y avait un type de de, une forme d'exploitation qui avait eu lieu avec un de ces programmes. Ils ont fait du travail d'enquête pendant plusieurs années. Ils ont recouvert, je pense, que deux, deux tiers de toutes les sommes qu'ils avaient euh, qui était inadmissible. et il y avait euh, un différent entre l'entreprise et euh, le C.R.E. donc ils n'étaient pas nécessairement d'accord que toutes les sommes étaient inadmissibles. Il y a eu une discussion. Le C.R.E. je pense qu'il y avait 168 millions de dollars qui a été, qui a été retourné à eux parce que c'était la somme qu'ils croyaient être appropriée suite aux discussions qu'ils ont eues avec les entreprises. We're working on... Nous euh, commençons, euh, ou nous, nous nous approchons des avertissements complémentaires. Les CIRE n'ont pas euh, trouvé ou enquêté sur cela, ils ont été pris au piège. C'était des sommes d'argent qui étaient dépensées sur des pièges euh, pour des ratons laveurs et de l'équipement pour la plongée seulement. Ce gouvernement permettrait que ces cadres puissent utiliser euh, ou utiliser ces dépenses et qu'ils soient payés par les contribuables. Quand est-ce que ces sommes vont être repayées? Est-ce qu'ils vont être payés avant le 31 décembre? Le ministre, comme je l'ai mentionné, euh, les sommes ont été remboursées. Il y avait des sommes qui étaient contestées. Il y avait des sommes inadmissibles qui ont été identifiées et les CRA ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont enquêté. Une des entreprises a été mise à l'amende de 10 millions de dollars. Ils prennent cela sérieusement. Il n'y a pas d'excuse pour aucune compagnie d'exploiter un système qui est en place. Mais je dois dire, Monsieur le Président, et je le dis avec sincérité, Lorsqu'une entreprise a la capacité d'exploiter un système, ça veut dire qu'il y a des problèmes dans le système, et c'est pour cette raison que le CIRE a aussi renforcé le système lorsqu'il s'agit de la définition des coûts admissibles et inadmissibles pour s'assurer que cela ne se reproduise pas. Complémentaire, le scandale a commencé et il y a eu quatre ministres depuis et deux premières ministres. Il y a 260 millions de dollars en cause j'ai vu des millions de dollars gaspillés ici et là, et des milliards gaspillés ici et là, mais c'est tout autre chose avec ce dossier. La vérificatrice générale a trouvé qu'il y a des personnes qui ont on a coupé leur électricité, tandis que des cadres dépensaient des centaines de milliers de dollars sur des items de luxe. Je ne sais pas ce qui était pire. Si c'était les pièges, au on laveur, L'équipement de plongée ou des lavottos? Ce sont surtout des dépenses de la part des cadres et des libéraux. Et tout ça est sorti des comptes des contribuables. Elle... Pendant combien de temps allait-il permettre le gouvernement à ce qu'il puissent continuer de faire ses dépenses sur des pièges de ratons lavards et d'équipements de plongée. Veuillez vous asseoir. Minister. Ministre. Les gens proches du Parti libéral auxquels la, la députée a référé, ils ont donné plus de 100 000 dollars à ce parti. Donc, il semble que ce sont des gens qui sont proches du Parti progressiste conservateur. On devrait être préoccupé parce qu'ils sont plus près du, gouvernement, euh, du Parti progressiste conservateur que du gouvernement libéral. Si l'opposition veut rendre ça politique... Ça va, je vais, on va y aller. Ils savent quelque chose quand il s'agit de subtiliser des sommes aux contribuables ou ils créent un programme électoral, leur garantie aux gens qui ressemble plus à un pamphlet promotionnel. Lorsqu'ils parlent de réduire l'impôt euh, sur les particuliers de 22 ce n'est pas du tout ce qu'ils vont faire. C'est plutôt de l'exploitation. Voilà de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'exploitation. Veuillez vous asseoir. Comme je m'en attendais, nous nous sommes, nous sommes rendus aux avertissements. Peut-être quelqu'un en a déjà reçu un. Nous sommes rendus aux avertissements complémentaires. Député de Prince Edward-Hastings, nouvelle question. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. M. le Président, le panel pour établir de nouvelles règles en ce qui concerne le système d'électricité est compromis. Nous savons qu'avec le rapport de la vérificatrice générale, que cinq personnes au sein du panel soit contrevenues aux règles du marché ou ont été enquêtées lorsqu'ils tentaient de rédiger les nouvelles règles. Nous savons que seulement deux membres et Tels que le co-président ont été nommés par. ont euh, identifié par leur nom. Ils ont subtilisé 78 millions de dollars. Donc, comment est-ce que ces gens ont pu subtiliser des sommes d'argent dans le système pendant tellement d'années et que le gouvernement les récompense en les nommant au sein du panel? Ministre, de la croissance économique et du développement. Je ne sais pas pourquoi les euh, le parti progressiste conservateur veut dire que les gens sont proches du Parti libéral tandis qu'ils sont proches du Parti progressiste conservateur. Ils donnent plus de 100 000 au euh, Parti progressiste conservateur. Donc, euh, ce sont des gens proches d'eux et non pas de nous. C'est un panel très important. Il y a deux personnes qui ont démissionné sur, euh, dans ce groupe de travail qui, était, euh, qui avaient des liens avec les entreprises, qui ont subtilisé des sommes, mais beaucoup de ces coûts sont contestés au sein de ces entreprises. Et Ce qui est important, c'est les recommandations de ce groupe de travail et le travail qu'effectue ce groupe de euh, travail pour qu'on puisse avoir un système plus efficace qui sera mis en place d'ici 2019. Et voici le travail qu'ils effectuent pour nous assurer non seulement qu'on a un système qui est fort et, et fiable, mais aussi qui est abordable, complémentaire. Au ministre, tout ce qu'on sait du rapport de la vérificatrice générale, c'est qu'une des entreprises sur trois qui n'est pas nommée, c'est un producteur d'électricité. Il semble que le ministre sait de qui on parle. Pourquoi il ne partage pas ce nom avec nous? Il y a... 51 millions de dollars de dépenses inappropriées que les contribuables ont dû payer. C'est un enjeu très important. Nous savons que ces entreprises luttent pour cacher certaines de ces sommes. Mais on ne sait pas qui ils sont. Encore une fois, on veut savoir qui ils sont. Et le ministre le sait. Ils sont en train de réécrire les règlements, les règles. Intervention du président présidente du Conseil du Trésor a été avertie. Aviez-vous terminé? Non? Veuillez conclure. Le site Web du CRA a été changé cette semaine. Donc, on ne sait pas qui les membres actuels sont. Pourquoi est-ce que le gouvernement cache sa propre incom uh, incompétence, si vous savez qui ils sont? S'il vous plaît, dites-le nous qui ils sont. Veuillez vous asseoir. Merci. Minister. Monsieur le Président, deux membres ont démissionné du panel qui faisait partie des entreprises qui ont été considérées en étant des gens qui ont exploité du système. Les membres du panel, c'est de l'information qui est publique. Mais il y a un membre additionnel qui a été nommé au sein du panel, et c'est à la suite des recommandations de la vérificatrice générale. Nous avons euh, nommé euh, un défenseur des consommateurs auprès des consommateurs et de, de l'électricité pour des euh, coûts d'électricité abordables. Donc, c'est un très bon panel avec beaucoup de gens qui sont très compétents. Ils nous ont fourni beaucoup de très bons conseils. Et la Commission de l'énergie a dit que tout le travail qui, qui est fait sur ce panel est très euh, bon. Peut-être que le Parti progressiste et conservateur n'est pas pour un programme, un système qui est euh, fiable, fort et euh, abordable, mais nous, nous le sommes. Je ne pense pas que le ministre sait l'importance de ce problème. Il y a des. Cent centaines de dollars qui avaient été ajoutés aux factures des Ontariens. C'est le deuxième scandale des centrales au gaz, mais c'est encore pire. C'est le deuxième scandale qu'on a vu durant les derniers mois. Quatre ministres ce qui comprend celui-ci et deux premiers ministres ont reçu dix avertissements de la Commission de l'énergie depuis 2009 sur cet enjeu. Ils n'ont rien fait. Personne n'a rien fait. Deux ministres sont toujours au cabinet, ce qui comprend celui qui répond aux questions ce matin. Il savait que ces entreprises étaient sous enquête. S'il ne le savait pas, il aurait dû le savoir. Par contre, ces gens qui subventionnaient des sommes du système réécrivent les règles en ce qui concerne les règles du marché. Donc, est-ce que le gouvernement va être redevable pour une fois et nous dire qui sont ces gens qui sont en train de rédiger les règles? Les règles qu'ils ont eux-mêmes euh, été à l'encontre. Réponse. Ministre, ce sont des gens qui sont connus du public. député de napier Carlton a été averti. Veuillez compléter. Les dons au Parti progressiste conservateur de plus de 116 000 149 000 c'est aussi quelque chose qui est bien connu du public. Je ne sais pas pourquoi le député est trop paresseux pour aller sur le site Web pour avoir les noms des gens au sein du panel, parce qu'ils sont là. Et la nouvelle personne qui va être nommée, ça va être une voix pour les consommateurs, pour défendre les intérêts des consommateurs. Intervention du président. Député de Lanark, Frontenac, Addington et Essex a été averti. Et Lennox, Pardon. Veuillez compléter. Ce nouveau membre du panel, qui va défendre les intérêts des euh, ménages à faible revenu, et démontre ce que nous nous concentrons dessus avec nos réductions en ce qui concerne les tarifs en électricité de 25 et de s'assurer que les gens à faible revenu aient une voix au chapitre sur ce panel. Nouvelle question député de Timmis-Keming. La question est à vice-première ministre. Hier, la vérificatrice générale a confirmé que les, le, parti, le gouvernement libéral a permis à des entreprises de subtiliser des, gens, des sommes d'argent des contribuables avec la privatisation de l'électricité par les conservateurs et la privatisation de la production de l'électricité par les libéraux fait en sorte que ce sont les contribuables qui paient pour tout cela. Quand est-ce que le gouvernement va se réveiller et se rendre compte que notre système d'électricité est euh, corrompu et faire quelque chose pour arrêter pour les entreprises d'électricité de voler de l'argent aux familles de l'Ontario? Encore une fois, un rappel, on utilise les titres et les circonscriptions ici en chambre. Monsieur le Président, je pense que j'ai déjà indiqué depuis deux jours les réponses assez clairement et il faut que je aille au-delà. Je pense que ce parti-là ne peut pas s'empêcher de parler, de, de mentionner privatisation 20 fois par jour. Et ce qu'ils essaie qu essaient d'avoir dans le système d'énergie, c'est quelque chose d'archaïque. C'est une perspective philosophique ancienne. Ce qu'on veut, ce qu'ils épargnent. Imaginez ce que ça qu coûterait d'acheter Bruce Nuclear, des dizaines de, milliers, de millions de dollars qui coûtent. Et des milliards de dollars même qui coûteraient à tous les contribuables. Et c'est en plus de leur schéma fou de racheter Hydro One, les actions d'Hydro One, qui nous coûteraient 10 milliards, 10 milliards de dollars. C'est des dizaines de milliards de dollars qui ça serait les consommateurs et les citoyens qui paieraient. Merci. Question complémentaire sous le gouvernement libéral, le réseau d'électricité euh, a des programmes qui payent des compagnies de génération d'électricité au gaz des euh, 30 millions de dollars plus que ce qui est nécessaire. Les tarifs de l'électricité ont augmenté et certaines familles doivent choisir entre chauffer ou manger. Pourquoi est-ce que ce gouvernement laisse à des compagnies d'électricité de, privée à défrauder des familles qui travaillent et qui ont déjà des problèmes? Réponse du ministre. Ce gouvernement parle des tarifs d'électricité qui augmentent. Imaginez ceux qui... ont quels seraient les tarifs de l'électricité quand vous gaspillez, gaspillez 10 milliards de dollars sans aucun avantage pour le public, juste pour avancer vos idées philosophiques? Interruption du président. Ça gaspillerait des dizaines de milliards de dollars. Pour remplir des idées philosophiques de rachat d'Adrohan sans zéro, avec zéro d'avantage à la population de la province et les consommateurs, et des dizaines de milliards de dollars pour acheter des projets d'électricité qui sont privés partout dans cette province, sans aucun avantage pour les contribuables, et il détruirait notre situation fiscale et notre économie question complémentaire finale, la vérificatrice générale a identifié un autre programme qui coûte 90 millions, millions de dollars aux familles. Pour la plupart des familles, cet argent fait la différence entre avoir le chauffage, cet hiver ou pas. Pourquoi ce gouvernement a ignoré à répétition les... les... Euh, avertissements que les compagnies privées d'hydroélectricité contournent le système. Monsieur le Président, je ne suis pas sûr à quel programme le, le député mentionne. Mais je vais revenir à ma première réponse. Et C'est une des choses d'avoir des, que, des questions de la vérificatrice générale. C'est une bonne occasion pour qu'il pose beaucoup de questions et ça fait partie de la responsabilité du système. Mais il faut qu'il soit responsable aussi de ce qu'ils disent. Et en ce moment, ce parti a une politique qui coûterait à cette province 10 milliards de dollars de gaspillage pour racheter les actions One sans aucun avantage pour la population de la province. Le député d'Essex, vous êtes averti. Entre-temps... On travaille avec diligence à faire tout ce qu'on peut pour réduire les coûts de l'électricité, pour donner aux gens 25 de réduction dans les tarifs d'électricité. C'est un partie parce qu'on travaille pour réduire les coûts. On a bâti un système propre et fiable qui est l'envie de tous les gens en Amérique du Nord. Et nous, nous sommes très fiers de tout ce système. Nouvelle question, le député de Thomas Kimmy Cochrane à la vice-première ministre. Plus tôt cette semaine, on a appris qu'il y a une centrale au gaz privé à Brampton qui a volé 100 millions de dollars des Ontariens. Hier, la vérificatrice générale qu'il y a huit autres producteurs d'électricité qui contournent le système et qui gagnent 260 millions de dollars. Mais 168 ont été recouvrés. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour forcer aux centrales de gaz privés de payer tout le montant à la population? parce que vous ne réglementez pas le système privé d'électricité. Merci, la vice-première ministre, le ministre du développement économique et de la croissance. Merci. Je comprends cette question, je vais l'expliquer, je l'ai déjà, déjà fait. Il y avait certaines compagnies qui exploitaient le système en place. Moi, j'ai fait une enquête complète de cette question. Ils ont déterminé uh, GoWay uh, qui a été mentionné à une amende de 10 millions de dollars. La plupart des fonds ont été repés. Certains de ces fonds étaient en dispute et ils ont été uh, censés être inadmissibles selon... Euh, la, la société indépendante d'expression du réseau d'électricité et, et certaines de coûts n'étaient pas aussi clair Et c'est pourquoi la CRR a renforcé le système pour les systèmes. On a négocié une, un accord avec ces compagnies qui étaient juste pour les, pour les consommateurs mais aussi pour les compagnies. Merci, question. Euh, qu je me demande si les pièges auront-ils l'invention en dispute? Mais aussi, il y a d'autres, toutes sortes de dépenses, euh, nettoyage des voitures, euh, des... des... Des tapis tout ça, 260 millions de dollars représentent 40 de ce qui a été payé par ce programme du gouvernement en 2009 et 2015. Ça veut dire que presque la moitié des demandes sont peut-être frauduleuses. Et ça n'a rien à voir avec la production de l'électricité du tout. Quand est-ce que ce gouvernement va se rendre compte que la privatisation de notre système d'électricité euh, blesse et pénalise la population ontarienne. Merci. Réponse du ministre. Certains des coûts que qu'on a mentionnés, euh, c'était clair que ce n'étaient pas des coûts admissibles et qui ont été repayés et c'est une bonne chose. Et goway bien sûr a eu une amende de 10 millions de dollars en plus parce que c'était très clair un exemple d'exploitation du système qui était en place. Et euh, quand on a identifié des, euh, des agences du gouvernement comme la CIRE, ont enquêté de façon complète, ont fait le recouvrement de l'argent qu'on aurait dû faire. Et la CIRE l'a fait. Ils ont négocié avec ces sociétés pour assurer que les fonds qui qu'on devrait recouvrir, seront recouvrés, recouverts et les changements au système pour assurer qu'il faut renforcer le système et que ça aura plus lieu. Je pense à la surface. C'est une bonne approche. C'est malheureux que cela ait eu lieu et la CIRE a pris de tout cela. Question complémentaire finale. Les néo-démocrates ont un plan détaillé, il y a presque une année, pour le système de santé pour favoriser les familles ontariennes. Et maintenant, on a le, le plan des conservateurs pour l'électricité qui met de la peinture bleue sur le plan libéral de 40 milliards de dollars d'emprunt. Seulement, les néo-démocrates sont prêts à résoudre le problème. Réponse du ministre, je ne vais pas défendre le plan d'électricité des conservateurs, mais certainement, nous, on a un système pour bâtir un système euh, re, fiable, propre et abordable. Mais en contraste, Monsieur le Président, ce que les néo démocrates mettent sur la table, c'est de racheter des actions d'Irlande sans aucun avantage pour la population de cette province. Aucun avantage du tout au réseau de l'électricité. En même temps, ils veulent acheter tous les fournisseurs privés en Ontario, beaucoup qui font ce travail depuis longtemps, et ça va coûter des dizaines de milliards de dollars. Trois 40 milliards de dollars qui vont sortir de l'assiette fiscale ou de la on va demander aux consommateurs avec des augmentations de tarifs incroyables. Les familles, les entreprises, ils vont détruire notre économie. Nouvelle question, la députée de Duffin-Carlin. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La vérificatrice générale a dit que les libéraux ont euh, dépensé 17,4 millions de dollars sur la publicité gouvernementale. La vérificatrice a dit, et je cite, que c'était pour donner une bonne impression du gouvernement. Cela inclut 3 millions de dollars d'une campagne sur l'infrastructure que la vérificatrice dit que c'est de l'auto-félicitation. 17,4 millions de dollars, c'est une augmentation de 33 dans une seule année. Est-ce que les la population ontarienne dirait que c'est une coïncidence que la publicité a augmenté de 33 dans une année avant l'élection la présidente du Conseil du Trésor, merci beaucoup et je suis très content de répondre à la question et au rapport de la vérificatrice générale. Et j'aimerais commencer en notant que, bien sûr, nous continuons à être la seule province au Canada qui, en fait, a la publicité, des lois qui limitent la publicité gouvernementale. J'aimerais parler des chiffres. Parce que c'est vrai que les chiffres ont augmenté comparé au budget des dépenses de l'année dernière. Mais c'est en particulier, principalement, interruption du Président, le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke est averti. C'est en particulier parce que l'argent qui était des lignes de publicité de, par ministère était consolidé. Si on compare des pommes à des pommes, on trouve qu'en fait, il y a une augmentation seulement de 6 millions de dollars et je serai prête à expliquer cela. Merci. Question complémentaire. Il faut l'expliquer à la vérificatrice. Le gouvernement continue à dire qu'il suit les mesures législatives, mais il ne mentionne pas que ce sont eux qui ont rendu les mesures législatives plus faibles. Le rapport de la vérificatrice générale démontre qu'il y a toute une lacune, à une échappatoire dans ces mesures législatives sur la publicité du gouvernement. Et, et ils ont dépensé presque 5 millions de dollars sur les médias numériques avec aucune appropriation. Mais Patrick Brown et les conservateurs vont redonner euh, de la surveillance à la VG pour la publicité euh, numérique. Est-ce que vous vous engagez à faire la même chose? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. La présidente du Conseil du Trésor qu'on pourrait avoir des renseignements exacts quant aux mesures législatives. Les mesures législatives qui sont appelées ne donnaient pas à la VG la responsabilité. Le député de Leeds-Granville est prévenu n'a donné à la vérificatrice l'autorité. Les mesures législatives qui donnent à la VG la possibilité de D'avoir cette responsabilité, c'est ce, les mesures législatives qui existent. Oui, c'est vrai, il y a une augmentation de 6 millions de dollars dans l'achat groupé des publicités, mais c'est le fait qu'on traduise dans plus de l'or. C'est le fait qu'on a insisté que toute la publicité gouvernementale suive la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario et le coût de la publicité a augmenté. C'est pas parce que le volume a augmenté, mais juste que les coûts de placer une annonce dans les médias numériques a augmenté. Une nouvelle question, la députée de Nicole Bell. Monsieur Président, ma question est pour la vice-première ministre. Hier, la vé vérificatrice générale a révélé que 16... Hôpitaux PPP avaient des maintiens et des réparations et ces hôpitaux étaient obligés de prendre de l'argent des soins infirmiers et de première ligne pour couvrir des millions de dollars de coûts de, de maintenance et d'entretien que les constructeurs ont rejetés. Chaque hôpital, on dit, ne voit pas les avantages qui ont été promis dans ce modèle de privatisation, dans ces partenariats publics-privés. Comment est-ce que ce gouvernement force nos gouvernements à prendre de l'argent pour masquer l'échec de ce schéma, de ce modèle de privatisation au ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Merci, Monsieur le Président. Et j'apprécie le rapport de la vérificatrice générale et j'ai dit hier que j'ai accepté toutes les recommandations, mais je veux parler d'un autre rapport qui est sorti ce matin de l'Institut Fraser. Il faut aimer l'Institut Fraser. L'Institut Fraser a publié un rapport ce matin qui dit que l'Ontario a les meilleurs délais d'attente au pays. Et en fait, quatre semaines de mieux que la province suivante, un sur seulement deux provinces au Canada qui ont en fait augmenté les délais d'attente plutôt entre 2016 à 2017. On a les temps d'attente les plus courts de d'omnipraticiens de à spécialistes et aussi de spécialistes à traitement. On a les temps d'attente les plus courts pour IRM et aussi pour d'autres services et je vais répondre. Je reviens à la première ministre. Ces contrats PPP étaient censés couvrir tous les coûts d'entretien des hôpitaux. C'était ce qu'on voulait faire. Mais maintenant, les hôpitaux sont obligés à prendre des fonds d'exploitation. De que ce gouvernement a gelé pendant quatre ans. De, de l'argent qui était censé aller aux soins des infirmiers, à ouvrir de nouveaux lits, à réduire des temps d'attente, et de l'argent qui maintenant est utilisé pour euh, payer l'entretien que le constructeur refuse de faire. Pourquoi ce gouvernement force les gens à attendre plus longtemps, forcer les infirmières à travailler sans euh, le, la dotation de personnel approprié. Et c'est vraiment tout un échec dans ce, ce projet de privatisation. La, le ministre, encore une fois, j'apprécie le rapport, on a investi plus d'un milliard de dollars depuis euh, deux ans euh, dans notre hôpital on, pour les budgets d'exploitation 1,3 milliard de dollars. La députée d'en face a parlé des temps d'attente. Et selon l'Institut Fraser, un rapport qui a été publié ce matin, le temps d'attente les plus court au pays pour les ultrasons, les plus courts pour l'oncologie, de radia la radiation oncologique, et les plus courts pour les chirurgies générales, aussi bien que des, des et, euh, chirurgie euh, gynécologiste, colonoscopie, euh, traitement pour le cancer des seins, de larynx, de la prostate et des poumons. Félicitations. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de Président, Madame, question pour le ministre de l'Environnement et de l'action en matière de changement climatique. L'honorable Chris Ballard, on a annoncé hier euh, de, les résultats du quatrième marché du carbone et plus... Et donc, on a des résultats à 1,9 milliard de dollars. Vous êtes content de savoir que notre gouvernement garantit que ces recettes seront réinvesties dans des programmes pour que les Ontariens puissent faire des choix plus durables, des financements pour le réseau Go Express, des nouvelles voies pour de bicyclettes et aussi de rénovation pour aider l'environnement. Est-ce que le ministre peut nous donner plus de détails Merci, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. En tant que médecin, merci aux députés, et en tant que médecin, il comprend l'importance que la province lutte pour avoir moins de pollution, l'air propre et l'eau propre. Les résultats de la vente dernière démontrent que notre plan fonctionne, les entreprises se lancent et les par ont généré 1,9 milliard de dollars. Cette année, euh, tout ce, simplement cette année, et euh, selon les mesures législatives, tout argent qui est euh, le, reçu doit être utilisé. Et donc, on a eu 93 millions de dollars pour le recyclage. La semaine dernière, j'ai annoncé 64 millions de dollars pour des projets dans le secteur hospitalier et donc on veut avoir une société plus juste où nous bénéficions tous. Merci, M. le ministre. Le troisième parti reconnaît que notre stratégie offre une équité pour un avenir écologique à la province. Nous avons entendu des, des analyses expertes qui disent que la nouvelle stratégie de, du parti de l'opposition va coûter davantage. L'analyse prouve qu que nous allons diminuer les GES de 282 mégatonnes d'ici 2022. Pour ce qui est des conservateurs, ils vont diminuer les émissions de seulement 28,8 mégatonnes. La différence, c'est de 11 millions de voitures de moins sur la voiture d'après ce plan. Notre stratégie est trois fois plus efficace et la moitié du coût que notre gouvernement fait, surtout pour la diminution des gaz à effet de serre. Merci, Monsieur le Président. Merci encore aux députés pour sa question. Monsieur le Président, J'aimerais consacrer une minute pour parler des véritables garanties, pas des garanties volte-face. Notre plafond sur la pollution garantit de véritables diminutions du GES qui va améliorer l'air de l'Ontario et cela va nous coûter le moins cher possible pour les familles et les entreprises. Les mêmes économistes, cités par les conservateurs dans leur beau belle revue, dit que notre programme de plafonnement et d'échange va diminuer, va diminuer les GES de trois fois plus que leur stratégie. Il semble que les conservateurs ont choisi les chiffres. Le, la même analyse prouve que la taxe carbone des conservateurs coûte plus cher, ce qui coûtera aux entreprises et aux familles de l'Ontario 15,1 milliards de dollars notre plan garantit trois fois plus d'épargne. Nouvelle question, député de Harley-Borton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse euh, à la ministre de la Sécurité communautaire. La vérificatrice générale a dit que le comité ne s'est pas rencontré depuis plusieurs années sur la question d'urgence et que la dernière évaluation a été faite il y a six ans en se basant sur des données de 2009. Selon la vérificatrice générale, à cause de cela, l'Ontario n'est pas prête à faire face à des catastrophes à grande échelle. Le personnel d'urgence n'a pas de formation. Il y a un grand roulement et un grand projet des technologies de l'information a connu un échec. Quel échec de la part de ce gouvernement et de la Première ministre? La protection de ses citoyens est vraiment la responsabilité prioritaire de n'importe quel gouvernement. Pourquoi est-ce que cela a pris un rapport de la gouverneur, de la, la vérificatrice générale, pour qu'on se rende compte qu'il n'y a pas de plan pour la sécurité des 14 millions d'Ontariens? Merci beaucoup de la question de la députée d'en face. J'aimerais rassurer les Ontariens. Laissez-moi être très clair. Nous pouvons réagir à des urgences. Et nous avons déjà réagi à des urgences. La vérificatrice générale était d'accord. Est-ce que notre réponse en matière d'urgence pourrait être plus efficace? Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé notre nouveau plan d'action de gestion des urgences. Notre plan se base sur un examen qui a été fait auparavant. Selon la découverte de nos rapports, les résultats sont pertinents avec les commentaires de la vérificatrice générale. Nous savons qu'il y a des urgences et des catastrophes qui se produisent à plus grande fréquence autour du monde. Bien que cela soit rare en Ontario, nous savons que nous devons être prêts et proactifs. Pour la députée d'en face, nous recrutons notre premier chef de gestion des urgences. Question complémentaire. Monsieur le Président, à la ministre, Lorsque la même question a été posée hier, elle a répondu en parlant de changement climatique. Et qu'en est-il du terrorisme, de la cybersécurité, de la question de récupération? Ce qui est choquant, c'est que le cabinet ne s'est pas rencontré pour se préparer au G20 ou G20 ou les Jeux panaméricains. Ils se sont reposés sur leur laurier pendant cinq ans et maintenant ils prétendent travailler là-dessus. C'est ridicule. Dans notre monde d'aujourd'hui, quand est-ce que le gouvernement va régler ces grandes lacunes dans le système d'urgence en Ontario? À la ministre, eh bien, je suis très heureuse d'avoir l'occasion de parler des commentaires soulevés par la députée d'en face. Monsieur le Président, encore une fois, depuis les cinq dernières années, notre comité de gestion d'urgence s'est engagé sur différentes urgences, ce qui comprend... Les incendies des forêts dans le nord de l'Ontario en 2012, la tempête de glace de 2013, les Jeux de Panamérica de 2015 et l'inondation du sud de l'Ontario en 2017. Ces engagements font en sorte que nous sommes prêts. Le le comité de gestion des urgences, comme je l'ai dit hier, s'est rencontré plus tôt cette semaine. Et nous allons nous rencontrer régulièrement alors que nous mettons en œuvre notre plan d'action de gestion des urgences. Nous savons que bien que les urgences soient rares en Ontario, il faut être prêt et proactif. Merci, M. le Président. Nouvelle question, député de Windsor-West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre hier, la, la, la vérificatrice générale a dit que cette première ministre a négligé les logements sociaux. À présent, il y a de plus en plus de personnes sur la liste d'attente de, des logements sociaux que de personnes qui vivent en logements sociaux. L'augmentation est de 30 depuis que les libéraux sont au pouvoir. C'est plus de 185 000 familles. Dans ma circonscription de Windsor, nous avons 4 000 personnes, familles, qui font partie de cette liste d'attente. Et pourtant, le, le nombre d'unités de logements sociaux a augmenté de zéro. Certaines familles doivent attendre dix ans avant qu'on leur offre un logement où vivre. Imaginez-vous cette vie pendant dix ans. Est-ce que quelqu'un ici pourrait attendre pendant dix ans avant que sa famille ait un endroit sécuritaire où vivre? Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral a refusé de s'assurer qu'il y ait suffisamment de logements sociaux pour répondre aux besoins des familles en Ontario? à la vice-première ministre, ou ministre du Logement. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de répondre à la question de la députée d'en face. Laissez-moi vous dire ce que nous avons accompli pour ce qui est des logements sociaux. Pendant notre pouvoir, 20 000 unités de logements sociaux ont été construites. Monsieur le Président plus spécifiquement à la députée d'en face, pendant cette période, 320 nouvelles unités ont été construites en, à Windsor. Près de 6 000 unités ont été réparées à Windsor. 300 ménages à Windsor ont reçu une aide de mise de fonds et des milliers de problèmes ont été évités. Grâce à notre programme, nous nous aidons à la rénovation des maisons abordables grâce au fonds du programme de plafonnement et, et échange qui sera mis à risque s'il y a un autre parti au pouvoir. Nous sommes très actifs. Nous créons plus de maisons abordables, de logements abordables. Euh, abordables. Merci, Monsieur le Président. À la vice-première ministre, ce qu'a accompli les libéraux, c'est d'augmenter la liste d'attente de 36 185 000 familles sont à risque d'itinérance. À la fin des années 80, le gouvernement conservateur a diminué les logements sociaux. Le gouvernement libéral, tout comme elle aime les politiques des conservateurs, car ce gouvernement a, a refusé de renverser cette décis décision en 2013, ce gouvernement a été plus loin. Il a éliminé le financement de 150 millions de dollars par année pour les logements sociaux. Et maintenant, un tiers des logements sociaux sont à risque d'être éliminés à cause de la fin des contrats, ce qui permettra aux propriétaires privés de les convertir en condos. Que va faire ce ce gouvernement et est-ce que ce gouvernement s'engage à créer de nouvelles unités? Au ministre, monsieur le Président, notre gouvernement, cette année, a annoncé un investissement de 657 millions de dollars afin de rénover nos logements sociaux existants. Nous avons avant annoncer 200 millions de dollars en investissement afin de s'assurer que la population vulnérable, les victimes de violences conjugales, de trafic humain, d'itinérance, puissent vivre avec un appui nécessaire. La députée d'en face a raison lorsqu'elle note, comme la vérificatrice le dit à la page 730, qu'entre 1996 et 2002, il n'y a pas eu de construction de logements abordables. Et ça, c'était à cause du, des conservateurs de l'Ontario et à cause de leur plateforme qui ne dit rien là-dessus. Nous avons l'impression que leur élimina, élimination de 6 milliards de dollars viendra de leur programme de logements sociaux. Merci. Nouvelle question, député d'Ottawa Sud. Ma question s'adresse au ministre des Affaires des Aînés. Hier, j'ai lu que vous étiez au Centre Haven à Peterborough afin d'annoncer le prix de reconnaissance envers les aînés. En 2015, on a annoncé ce programme offrant 1,5 million de dollars à 56 projets qui aident les gouvernements locaux à transformer leur communauté pour être plus inclusifs pour les aînés. Monsieur le Président, je sais que ce programme a déjà avantagé les aînés dans le sud d'Ottawa grâce à différents centres destinés aux aînés. Et ce programme aide de plus en plus de circonscriptions. Est-ce que la ministre va parler de ce prix de reconnaissance pour les aînés? À la ministre des Affaires des aînés. Merci au député d'Ottawa-Sud de sa question et de sa défense pour les aînés. Il a raison, M. le Président. J'étais à Peterborough hier avec le député de Peterborough. J'étais là pour faire une annonce importante. J'aimerais vous donner un peu de contexte, M. le Président, plus tôt cet été, mon ministère avait annoncé le prix de reconnaissance envers les aînés. C'est un programme de l'Ontario. Ce programme Reconnaît les communautés, les municipalités, les petites villes dans l'Ontario qui font en sorte d'aider les aînés dans leur communauté. Ce que j'ai annoncé hier, c'est que les mises en candidature sont ouvertes. Les communautés et les municipalités peuvent faire une demande en ligne et j'empresserai tous mes collègues d'aller dans vos circonscriptions et faites en sorte que vos municipalités fassent une demande. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci à la ministre pour sa réponse. Il est important de reconnaître le travail accompli pour les aînés par différentes organisations et collectivités dans toute la province. Ce nouveau programme va encourager la collaboration entre les communautés afin de répondre aux besoins de la population croissante des personnes âgées. Je sais que ce gouvernement va élargir ce programme de subvention envers les aînés, est-ce que la ministre des Affaires des aînés, est-ce qu'elle pourrait y expliquer ce programme? Merci à la ministre. Merci, M. le Président. Le merci aux députés d'Ottawa Sud. Il a raison. Comme vous vous en souvenez, en novembre, plus tôt, je me suis jointe à la Première ministre pour annoncer le plan d'action des aînés et un plan d'action que nous appelons Vieillir avec confiance. C'est un programme avec 20 recommandations. L'aspect prioritaire, c'est que nous allons augmenter nos investissements. Nous allons investir 7 millions de dollars de plus lorsqu'il est question d'offrir aux municipalités et aux collectivités le financement nécessaire afin de mettre en œuvre des programmes envers les aînés. Ce projet de loi, par le passé, nous avons financé 56 communautés avec cette subvention de planification vers les aînés. Les communautés se sont occupées de la planification et maintenant, on peut mettre en œuvre ces programmes. Député de Middlesex, London, ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Hier, le rapport, dévoilée par la vérificatrice générale, euh, s'est concentrée sur les échecs dans le secteur de la santé. Elle parle de laboratoires dont les coûts sont élevés, des patients qui ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin. Ce gouvernement a eu un avertissement il y a bien longtemps, par exemple, Avertissement de 2009 pour élargir le projet de cellules souches. Ce gouvernement a ignoré ces euh, recommandations, ce qui a entraîné euh, des millions de dollars dans, perte, dans les pertes de vie. Est-ce que ce ministre va expliquer pourquoi il a choisi d'ignorer ces avertissements au ministre de la Santé et des Soins de longue durée? J'apprécie la question. Nous avons augmenté notre financement pour les cellules souches de 600 depuis les cinq dernières années. J ai, j ai, annoncer 31 millions de dollars de plus afin d'élargir la capacité à l'Université, à Erliss, à Hamilton et à Sunnybrook. Je crois qu'il est important d'imaginer à quoi ressemble un rapport VG dans un gouvernement des conservateurs avec leurs 12 milliards de dollars d'élimination de, de budget. Leur, ils parlent d'un investissement en santé mentale historique, supposément, mais leur investissement représente un cinquième de notre investissement depuis les dix dernières années. Monsieur le Président, alors ils décrivent cela comme étant le, le plus grand engagement dans l'histoire canadienne, mais ce n'est pas le cas. Examiner notre bilan depuis les dix dernières années comparé à ce qu'ils proposent. Eux proposent un cinquième de ce que nous avons déjà investi. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je parle de gaspillage de mauvaise gestion et ce n'est pas la vérité. Le député va retirer. Je retire ce que j'ai dit. Continuer. Au ministre, 65 patients se sont rendus aux États-Unis pour des greffes de cellules souches. On estime que 106 autres personnes vont aller chercher du traite, des traitements aux États-Unis. Si le gouvernement avait écouté les avertissements de 2009, ce gouvernement aurait pu épargner plus de 90 millions de dollars aux contribuables. Malheureusement, il a... Certaines personnes sont décédées en attendant leur traitement avant que le gouvernement ne juge que ce soit une priorité. Est-ce que le ministre va s'excuser envers les Ontariens qui ont dû aller chercher des traitements à l'extérieur de la province à cause de ce gouvernement? Au ministre, monsieur le Président... Je ne, vais je, je ne vais jamais m'excuser pour des, du financement et d'offrir des traitements qui sauvent la vie des gens, que ce soit en Ontario ou ailleurs dans le monde. Nous augmentons la capacité, les temps d'attente diminuent de plus en plus d'Ontariens ont ces On traitements de cellules souches ici dans la province. Mais je dois revenir à ceci. Si nous comparons la première année des dépenses sur la santé mentale des conservateurs comparées à notre bilan, dans cette période de 10 ans. Eux proposent d'investir 151 millions de dollars lors de la première année. Notre première année, nous avons investi 600 millions de dollars en santé mentale. La deuxième année, ils proposent 190 millions de dollars. Nous avons investi 650 millions de dollars. La troisième année, 215 millions. Nous avons investi 800 millions. Monsieur le Président, au cours de leurs quatre premières années, ils vont investir 814 millions de dollars. Nous avons investi, lors des quatre premières années, plus de 3 milliards de dollars. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question, député de kitchener waterloo Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le gouvernement libère les publicités des libéraux. connaît un précédent. Il y a eu une augmentation de publicité. La vérificatrice générale signale que 30 de ces publicités sont des publicités partisanes. Mais à cause des changements, la VG n'a plus le choix que d'approuver ces publicités partisanes, ce qui signifie que l'argent des contribuables est utilisé pour faire la promotion du Parti libéral. C'est une des raisons pour laquelle la population ne fait plus confiance à ce gouvernement. Est-ce que le gouvernement va arrêter d'avoir des publicités partisanes à la vice-première ministre, la présidente du Conseil du Trésor. Merci beaucoup. Et comme je l'ai noté plus tôt, Monsieur le Président, l'Ontario est la seule province au Canada qui a des règles sur la question de publicité du gouvernement. En réalité, lorsqu'on observe la publicité des gouvernements, du gouvernement, nous avons la définition de publicité partisane, ce qui dit que vous ne pouvez pas faire la publicité d'un parti. Vous ne pouvez pas donner des chiffres. Il existe des règles très sévères à propos de ce qu'on a le droit de faire. Les gens nous renvoient toujours à ceci, c'est-à-dire qu'on doit revenir à l'ancienne loi. Honnêtement, ce qui vous préoccupe de le côté de la Chambre aurait été tout à fait accepté acceptable selon l'ancienne loi. Laissez-moi vous rappeler ce que dit l'ancienne loi. On est dit que ce n'était pas un problème d'aviser la question de service de politique sur le gouvernement, question complémentaire. Je ne comprends pas. Et les Ontariens ne comprennent pas pourquoi vous pouvez justifier la défense de ce programme. Vous ne pouvez pas le défendre. La publicité publique doit aider la population. Ce n'est pas juste que la Première ministre se servait de l'argent des contribuables pour leur stratégie d'hydroélectricité, mais on s'est servi de l'argent des contribuables pour cibler les députés d'en face. Est-ce que la vice-première ministre va mettre fin à ces campagnes de publicité aujourd'hui ou est-ce qu'elle va se servir de l'argent public pour les publicités partisa partisanes? Je selon les anciennes normes qui prétendent que ce sont des bonnes normes. Alors, c'était d'informer les populations concernant les politiques, les programmes. Euh, c'est exactement ce que euh, Juste Hydro, euh, c'est exactement ce que cela faisait. Alors, c'était acceptable si on parlait de changer euh, le comportement social dans l'intérêt du public. Alors, qu'est-ce que l'on serait exactement cela? Le changement climatique, par exemple. D'informer les populations concernant la réalité du changement climatique, c'est exactement c'est de parler à la population de politique sociale. Ceci répond exactement à la cible, c'est qu'en vertu des anciennes règles et des nouvelles règles. Et vous savez quoi, Monsieur le Président j'ai entendu de nombreuses plaintes de la part des députés de l'opposition que nous ne dépensons pas suffisamment d'argent pour la publicité dans les médias. Nous faisons de la publicité dans les petits, dans les journaux des petites communautés. Et, et, et, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaignent. Alors, merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au ministre de l'Estroïnité et de l'Immigration. la diversité, bien sûr, a toujours été un des grands atouts de l'Ontario et dans la circonscription de uh, scarborough Alors, donc, nous faisons donc cela fait une province la plus réussie. Je suis heureux d'entendre que l'an dernier, notre province a accueilli plus de 110 000 nouveaux venus, notamment plusieurs milliers de réfugiés syriens qui habitent dans mon circonscription de Scarborough-Jincourt. Alors, donc, il faut nous assurer que tous les nouveaux venus auront du succès. Alors, M. le Président, c'est très important que de travailler avec nos partenaires fédéraux pour nous assurer que le système d'immigration fonctionne efficacement pour maintenir la prospérité de la province. Je comprends que la province un accord formel avec nos partenaires fédéraux depuis l'expiration euh, de, en 2011. Alors, donc, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rappeler comment le ministre travaille avec le gouvernement fédéral pour nous assurer euh, de notre part euh, pour atteindre nos objectifs en termes de, de l'immigration? Merci, Monsieur le Président. Et J'aimerais remercier le député de, de, de, de Scarborough-Edjenko pour sa question et aussi son intérêt suivi dans la communauté des immigrants. La relation de l'Ontario-Fédéral continue de grandir et de s'améliorer. Le 24 novembre, j'ai accueilli ici à l'Assemblée législative le député le ministre fédéral des réfugiés et de la citoyenneté et de l'immigration, Ahmed Dussing, pour signer l'accord Canada-Ontario sur l'immigration. Cet accord, ou qui s'appelle aussi COIA, a établi une nouvelle loi de collaboration entre le gouvernement Ontario et celui du fédéral qui va nous permettre de répondre aux besoins et aussi de gérer les politiques de l'immigration et d'accueillir les nouveaux. C'est grâce à une collaboration bilatérale et ainsi que d'accroître et d'améliorer l'immigration économique. Monsieur le Président Koya va aider à nous aider à remplir notre objectif partagé pour s'assurer de la contribution faite par les immigrants sur le plan économique et culturel. Question complémentaire. Merci, le euh, euh, ministre. C'est encourageant d'entendre que, en, que euh, nous avons accru notre collaboration avec les partenaires du fédéral. Statistique Canada euh, prévoit que l'immigration va continuer d'être euh, le moteur clé pour la croissance de la population dans cette décennie. Je suis là, certaine que la ministre de l'immigration euh, que c'est absolument essentiel pour réduire l'impact de la population vieillissante dans ma circonscription, Monsieur le Président. Euh, 21 de mes commettants sont des personnes âgées pour répondre aux lacunes de la main dœuvre aux pénuries de main dœuvre Monsieur le Président, l'immigration est absolument essentielle pour, pour s'assurer d'une stabilité et de répondre aux besoins du marché du travail et de maintenir notre économie dans la bonne voie. Alors, je, je, je demande à la ministre si elle peut nous donner des données sur les statistiques de l'immigration dans la province et montrer la justice pour tous. Madame la ministre. Encore une fois, j'aimerais remercier la députée pour sa question. Monsieur le Président, notre ministère a travaillé très étroitement avec le gouvernement fédéral et dans les mois à venir, des annexes supplémentaires à Colia seront signées pour formaliser les coordinations fédérales provinciales et l'immigration francophone, les étudiants internationaux et le rôle des administrations municipales comme partenaires dans l'immigration. Colia va également aider le Canada et l'Ontario à partager de l'information et des données d'une façon plus efficace. À afin d'informer les politiques pour la programmation des, euh, et l'évaluation des programmes. Et aussi, nos syndicats était un engagement du gouvernement fédéral pour offrir 22 millions de dollars au cours des deux prochaines années euh, au programme de formation euh, pour accompagner 7, 70 millions de dollars de la, part de la province. Cet investissement va aider à réduire les obstacles euh, qu'éprouvent euh, les immigrants euh, euh, compétents. En travaillant ensemble, nous avons les communautés ontariennes qui deviennent plus inclusives et plus forte député, de M. le Président. Alors, Monsieur le Président, nous sommes tous d'accord que ceux que, enfin, qui ont des soucis de, de drogue et puis d'alcool, alors, je mettrai sur... Ils ne devraient pas être au volant. Alors, alors, on se pose la question. Dans le projet de loi 174, la réponse qui a été allouée pour cette loi, dont on ne fait pas de dépistage pour tous les, les, les chauffeurs de tout. Les, ceux qui ont le permis vont être obligés de prendre un test, mais s'ils si sont le soupçonnés de drogue ils ne sont pas obligés de prendre un, un test de salive. Est-ce que le ministre va nous dire pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas s'assurer d'un test de dépistage approprié? Alors, merci, M. le Président. Alors, merci beaucoup. Donc, je remercie le député de ce que je l'ai dit encore et encore ici et ailleurs. Alors, la sécurité des gens, voilà, c'est la priorité numéro un du ministère. C'est pourquoi nous avons introduit plusieurs lois pour améliorer la sécurité routière. Au cours des dernières années, il y a quelques mois, la Première ministre, moi -même et moi-même et d'autres députés, nous avons annoncé que nous serions de l'avant avec des propositions qui vont améliorer les lois qui, sous considération, pour aider euh, le, euh, la transition du public à la nouvelle réalité qui va exister ici dans la province et à travers le pays après le 1er juillet 2018, lorsque le marijuana sera légalisé. Alors, il y a des mesures y a un grand nombre de chauffeurs pour les aider tous, et même particulièrement les, chauffeurs, les nouveaux chauffeurs, les jeunes les chauffeurs commerciaux avec une tolérance zéro qui va être mise en place. Quant à la question de la technologie qui doit être disponible pour nous aider à, à vraiment surmonter cet obstacle final, ça, c'est sur quoi le gouvernement fédéral se concentre et je vais faire un suivi dans la question complémentaire. complémentaire. Alors, donc, enfin, ce ne sont pas tous les chauffeurs, n'est-ce pas? Alors, tout, les autres, je vous L'importance du dépistage, dépistage pour le Nouveau-Brunswick, cest sûr que tous les chauffeurs vont prendre le dépistage. Mais en Ontario, on limite le test pour les jeunes, les novices et les chauffeurs commerciaux seulement, alors que le reste de la population de chauffeurs vont être enfin, l'objet euh, de surveillance routière. Alors, lorsque nous rencontre pour euh, déterminer ce que le gouvernement libéral a permis sur le projet de loi sur le cannabis, nous allons proposer un amendement pour redonner le mandat à, à, à, à un dépistage oral pour toutes les drogues sur, auprès des chauffeurs, pour tous les chauffeurs. Alors, dans, et euh, Mad donc, a dit ceci. Alors, les restrictions pour utiliser les instruments de dépistage oral, c'est une erreur et puis ça va permettre pour empêcher Donc, les questions. Alors, Normand Canada, c'est au nouveau produit que là, est-ce que le ministre va se joindre à nous pour s'assurer de la sécurité routière en Ontario? Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre, donc je pense que euh, ceux qui ne comprennent pas, c'est la personne qui pose la question. Et il n'y a absolument rien dans notre loi ou sur la, le, le code de la route euh, qui empêche euh, les agents de police euh, de retirer des gens de la route, euh, peu importe euh, que ce soit la drogue, euh, l'alcool, euh, peu importe la distraction. Alors il n'y a rien dans euh, la loi sur euh, euh, dans le code de la route euh, qui empêche les policiers de retirer les chauffeurs de la route parce qu'il y a déjà des clauses qui sont en place. Il y en a qui ont été adoptées dans le projet de loi 31, euh, il y a quelques mois, et dans le cas des euh, jeunes chauffeurs novices, c'est une zéro euh, tolérance avec être mise en œuvre. Mais ça, ça ne veut pas dire euh, que euh, les non novices et les non commerciaux et euh, les non jeunes euh, donc, euh, vont, peuvent continuer de les conduire euh, euh, euh, en, en impunité. Et une fois que la technologie va être en place, euh, nous avons annoncé ça après euh, déjà. Euh, je suis impatient d'avoir une conversation avec le député et cette législation va continuer de naviguer euh, à l'Assemblée législative, comme ça devrait Merci. Uh, député de Sarnia-Lampton. Uh, alors, uh, uh, rappel au règlement. Alors, uh, j'aimerais uh, introduire M. Blake Morrison, uh, enseignant à uh, saint Patrick Catholic High School à Sarnia, avec un uh, bon nombre d'étudiants. Je pense qu'il y en a 46 au total uh, des années 10, 11e et 12e années. J'aimerais que uh, tout le monde les accueille. Ministre de l'Environnement et Changement Climatique sur Rappel au Règlement. Ah, merci, euh, M. le Président. Alors, simplement, je veux euh, corriger ici enfin, euh, le plan de changement climatique qui va réduire les émissions trois fois plus que le plan conservateur. Écoutez, la moitié. le euh, ministre de l'Éducation, Rappel au Règlement. Alors, merci, M. le Président. Je suis très heureux euh, de souhaiter la bienvenue à deux écoles euh, de Massacre de l'Oscar-Baradjenkour qui sont à coins macquan de saint thomas moore École alimentaire, ainsi que Maplewood École secondaire. Sault Sainte Marie rappel au règlement. Merci Monsieur le Président. Je veux euh, corriger le procès verbal. Hier, donc j'ai fait une déclaration concernant euh, les euh, scanners PET et j'ai déclaré que entre le nord de l'Ontario et le nord de l'est de l'Ontario, il n'y avait pas de scanner de tomodensitogramme. Je voulais dire entre Sault Sainte Marie. Et, et euh, l'Est le, de l'Ontario. En fait, si effectivement quelqu'un euh, demande d'automobilité dans ce programme, et... alors j'aimerais souhaiter la bienvenue à mon bon ami, euh, M. Bech, de la circonscription euh, de Kidd, l'Équateur de New Jersey. Euh, euh, donc, il, il se prépare à Haneka. Donc, euh, il ne faut pas oublier, M. le Président. Alors, donc, il n'y a pas de vote, donc c'est la pause jusqu'à 13h cette minute.